Manda, merci d'être connecté aujourd'hui ce vendredi 11 juin. Bienvenue à la FUD Toulouse Tour. Euh, on est très content de vous accueillir aujourd'hui en ligne. Euh, on espère que vous avez passé une très bonne journée sur les deux tracks. Euh, on va passer à la présentation de la FUD. Donc cet événement, est, euh, cet événement est organisé du coup par la FUP, vous le savez, euh, association francophone des utilisateurs de PHP. Euh, donc, c'est une association nationale qui a pour vocation à échanger, à réunir les développeurs, les, les gens du métier pour, pour faire de, de l'échange entre eux, pour euh, organiser des conférences, des ateliers, des affaires au PHP assez régulièrement. Euh, on est présent aujourd'hui dans 15 antennes, euh, 14 en France et une au Luxembourg. Euh, nous comptons à peu près. 60 si membres. Euh, et du coup, euh, du coup, euh, voilà, donc euh, on participe également au développement évidemment, de, auprès des professionnels et de la communauté de PHP. Euh, évidemment, l'antenne a été créée en 2001, j'ai oublié de le préciser. Euh, donc comme je l'ai dit, c'est pour du partage de connaissances. Euh, des meetups, ils sont à peu près une fois, par, une fois par mois, une fois tous les mois et demi. Euh, nous avons deux événements nationaux chaque année, donc le forum PHP, on en reparlera euh, à la keynote de clôture, donc soyez présents, et la FUPD, aujourd'hui, auquel vous participez. Euh, vous pouvez souscrire à une newsletter mensuelle, euh, les meetings des antennes, où vous avez accès aux témoignages de tous les membres, euh, à l'actu de la FUP. Euh, une veille technologique régulière, euh, vous avez rece vous recevez un bulletin par un newsletter, et enfin, une fois par an, euh, vous pouvez avoir accès au baromètre des salaires, qui est publié par Moussouin. Euh, donc, pour vous, être membre, qu'est-ce que ça signifie euh, Non seulement avoir accès à toutes ces informations, euh, le soutien des activités de l'association aussi, euh, l'abonnement à newsletter, comme j'ai déjà dit, un tarif préférentiel sur tous les événements, c'est euh, pour ça que c'est aussi intéressant de, de, de, de nous soutenir et de prendre votre cotisation. Vous avez également l'accès au Slack des membres de la chaîne. Vous allez pouvoir retrouver euh, toute la communauté et échanger librement avec eux. L'accès à la liste de diffusion d'entraide et l'accès euh, à pas mal d'offres d'emploi. Votre faites c'est régulièrement aussi. Et je vais laisser la parole à Sébastien Dutour. Eh ben, bonjour à tous. Oui. Euh, alors on va remercier du coup pour cet événement euh, les sponsors nationaux et locaux parce qu'ils ont maintenu leur sponsoring malgré le changement de, du passage en présentiel en ligne. Donc vraiment un grand merci à eux. Euh, en sponsors nationaux, on va retrouver Vanwa, Klaxoon, Letiel et l'école EPSI. Euh, en sponsors locaux, vous aurez Absit Top, Le Cifim et Magma. Mais aussi Orbital, Organilog, Machina Corpus et Safety. Euh, N'hésitez pas à, à les remercier pour leur soutien, à les suivre du coup euh, sur les réseaux sociaux. Donc voilà un petit message pour remercier l'intégralité de ces sponsors. Voilà, ça, ça serait très gentil pour eux. Euh, au niveau de la traque de tour aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on va vous présenter J'espère que vous avez bien préparé votre thermos. Parce que vous ne pouvez pas manquer une seule des conférences de la journée. On démarre avec une plongée dans le conteneur d'injection de dépendance avec Stéphane Hullard. On poursuit avec un duo pour un retour d'expérience sur la reconversion professionnelle avec Dinara, Mukpayeva et Faustine Louis. Après la pause du matin, on parlera de l'évolution du web et de ses conséquences avec Romain Clerc. Et avant de manger, quoi de mieux qu'un petit défi Hello World dans un maximum de langage avec Romain Clerc. Euh, avec Alexandre, pardon. <rire> euh, reprise des conférences l'après-midi avec Benoît Jacquemont sur le protocole HTTP3. Il suivra le talk de Pascal Martin sur le principe de no-code ou le développement d'applications ouvert à d'autres métiers. Vincent Toulet nous parlera de Drupal en mode headless avec un front-react. Et après le tea-time de 16h, vous pourrez écouter Benoît Alanisac avec des composants responsifs sans Media Query. Et pour clôturer la journée, Code d'équipe, clé de qualité et de solidarité présenté par Hélène Marchois. Maintenant à Toulouse, je laisse Romain vous présenter ce que vous pourrez voir. Et en ce qui concerne Toulouse, du coup, également beaucoup de qualité, comme à Tours. Euh, on commencera la journée sur les chapeaux de roue avec. Euh... Avec du legacy code qu'on va essayer de dompter avec Estelle Lecambe. Euh, nous construirons ensuite un dashboard en temps réel, grâce à Laravel et Lavoyer, présenté par Frick, et Nerten. Euh, après la pause, nous parlerons d'architecture hexagonale avec Frédéric Blanc. Et Julien celui vous nous parlera éthique, data, performance, juste avant la pause de déjeuner. Euh, ensuite, à son retour de pause, nous verrons avec Mathieu Passonneau. Si nous pouvons ou pas nous passer de mot de passe pour une authentification. Jimmy Estrich, euh, qui nous fera discuter avec du chat par interface et par email. Ensuite, Franck Aliment et Gérald Rocher nous parleront d'EPM et microservices. Euh, la petite pause de l'après-midi. Et ensuite, nous reprendrons avec Olivier Alain, qui nous dira comment faire de l'e-commerce avec Silus. Et on finira la journée en douceur avec Loïc Cailleux ou pas. Tu me diras comment renforcer la cohésion d'équipe avec des outils maison. Alors, il y aura les conférences tout au long de la journée, mais pas que. Dans la continuation du forum PHP et du super Rapper ou PHP, on va se retrouver de nouveau sur la plateforme WorkAdventure pour un moment de détente et d'échange avec la communauté. Où vous pourrez croiser du coup à la fois les speakers, les sponsors, les organisateurs, voilà, enfin, vraiment euh, échanger tous ensemble. Euh, du coup, à chaque pause du matin, le midi et l'après-midi, il y aura aussi des activités qui vous seront proposées. Euh, donc, il y aura un icebreaker à la pause du matin. Euh, on vous fournira le lien du coup euh, euh, lors des différentes, fin, des conférences juste avant euh, du coup cette pause du matin. Euh, le midi, vous aurez un débrief des speakers de Toulouse et de Tours. Euh, sur la, la plateforme WorkAdventure ainsi qu'une séance de, de yoga voilà, et puis vraiment bah, de l'échange. Voilà, N'hésitez pas à venir rencontrer les, les personnes sur WorkAdventure. Le lien se trouve dans votre convocation et on va le relayer aussi euh, toute la journée voilà, pour euh, vous rappeler les activités qu'il y aura du coup, euh, à chaque instant. à toi Romain. Tout à fait. Euh, donc aujourd'hui, pour, faire, euh, pour vous faire passer un événement euh, agréable, vous allez pouvoir compter sur l'équipe de Tours et l'équipe de Toulouse. Euh, voilà, les organisateurs des deux antennes. Euh, évidemment, un petit coucou à chaque membre. Eh ben, merci de votre attention. Vous avez euh, la, également la possibilité de suivre et de réagir à l'événement euh, via les comptes euh, Twitter, via le, le, le hashtag Afubday, tout au long de la journée. Euh, donc, n'hésitez pas voilà, à dire merci aux sponsor ou à voilà, à, dire, euh, à faire une petite photo, par exemple, de, de votre installation, si vous êtes avec des collègues, ou, voilà, pour, euh, pour faire vivre cet événement. Euh, donc, on va passer à l'intro sponsor local, Safety euh, de Toulouse. Donc, euh, ne quittez pas. Euh, et puis après, pour le premier talk, donc à Tours, vous aurez Stéphane Hullard, du coup, à 9h20. Et euh, à Toulouse, vous aurez Estelle Lecam. Euh, voilà. Merci à tous et bonne journée. Et donc, nous accueillons sur scène Yann Kergoen de l'équipe de Safety. Bonjour. Vous, vous entendez bien On vous entend très bien. Ah, super. Bon, et eh bien, bonjour oh, à bon tous. Bon voilà, vous êtes au siège de Safety, donc dans notre hub. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yann Kergoen, je suis donc le DSI du groupe Safety. Alors, Safety... C'est avant tout un concept novateur qui a inventé le domaine de l'immobilier en pariant sur l'absence d'agences immobilières physiques au profit d'outils technologiques que l'on développe en interne. Alors SAFTI, c'est un réseau de 5500 conseillers immobiliers présents partout en France qui travaillent de chez eux grâce aux outils digitaux. On est aussi présent en Espagne, au Portugal et bientôt dans d'autres pays européens. Alors, l'esprit de notre entreprise, c'est la bienveillance, l'esprit familial, la fête, comme vous pouvez le voir sur les slides. D'ailleurs, je ne sais pas les slides si vous les voyez. Vous ne les voyez pas. Donc, en fait, je vais les mettre. Voilà. Ah, c'est formidable outil qui marche super bien. Euh, voilà, donc euh, l'esprit familial, ne pas se prendre au sérieux. Voilà, on aime, euh, on aime faire la fête et surtout, on aime les challenges. Euh, et, et tout ça, ça fonctionne bien parce que même pendant le Covid, en 2020, on a quand même réussi à augmenter notre chiffre d'affaires de plus de 25% et au passage, on est labellisé à Work. Alors, les équipes du siège euh, comptent environ euh, un peu plus de 200 personnes, donc 45 personnes au service info. Parmi eux, on a une trentaine de développeurs. Est-ce que vous êtes là, les développeurs Donc, des développeurs principalement PHP, Symfony, mais aussi React. On va même bientôt attaquer des mobile. mobiles. On a organisé en Scrum Team avec des PO, des testeurs, des designers UXUI et bien sûr de l'ITF qui sont speakers aujourd'hui. Alors un tonnerre d'applaudissements pour Fred et Estelle. Alors notre truc, notre truc en plus, euh, notre truc en ce moment, c'est tout d'abord de faire évoluer nos solutions sur de l'international. Euh, le siège de Toulousain développe pour nos deux réseaux français, mais aussi pour l'Espagne, le Portugal. Et on est déjà en train de préparer les deux autres pays. Ensuite, on est vraiment à fond sur des concepts DevOps, CICD, euh, les projets de migration en cloud public, mais surtout la migration Symfony. Euh, on va euh, migrer toute notre stack PHP Symfony en Symfony, non, notre stack PHP en Symfony, pardon, architecture exacte, code, principe solide, bref, tout ce qui est code propre, reprise de dette techno, euh, c'est vraiment des choses qui sont valorisées chez Safety. On investit lourdement sur la techno. Euh, c'est super important pour nous. Alors, bien sûr, on ne fait pas ça tout seul. On est régulièrement aidé par Sensiolab. Euh, alors, je leur fais un petit peu de pub au passage, je hein, suis sympa. Euh, que ce soit pour des formations, de l'audit et aussi de l'accompagnement, euh, notamment avec euh, Kevin Douglas. Autant vous dire qu'au niveau de l'équipe, il est plutôt balèze. Euh, sur, si certains d'entre vous veulent un petit peu voir le le type de, de projet que l'on peut mener, je vous propose de découvrir l'application mobile Safety Connect. Alors, C'est une application mobile qui permet de donner des informations à des conseillers sur des biens à vendre, si vous êtes au courant qu'il y a un bien qui va se vendre, un terrain, un appartement, une maison. Si le bien est vendu euh, et que vous avez donné cette information par l'application mobile, vous touchez 10% de la commission d'agence. Voilà, C'est plutôt sympa, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, En tout cas, si vous voulez voir, tapez Safety Connect sur les stores et laissez-vous guider. Pour conclure, voilà, Safety, c'est une boîte tech qui se donne les moyens de ses ambitions, puisqu'on a recruté en deux ans et demi plus de 35 personnes. Et ce n'est pas fini, l'aventure ne fait que commencer avec toute notre stratégie européenne. Notre objectif, c'est d'être leader en Europe sur les meilleures solutions digitales de notre secteur. Nous allons encore recruter une bonne dizaine de talents, alors des développeurs PHP Symfony, confirmés, seniors, DevOps, Lead Dev, mobile. DBA, Data Scientist donc euh, à vos CV, n'hésitez pas et passez le message euh, merci pour votre attention euh, je vous souhaite un très très très bon AFUT euh, je rends la main à la fup. je vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec Estelle Lecam qui va faire une super prestation allez Estelle et très bonne journée merci